Je crois qu'on y est. Oh Bon Ah ouais tiens, je me regarde à la caméra. C'est vrai qu'avec euh, les cheveux longs, ça fait pas pareil. Hein. Mais c'est pas mal. Je... C'est sympa. J'ai l'impression parce qu'elle me va un peu petite. Première classe euh, Flomen. Responsable TIG chiotte, hein, euh, encore une fois. À TIG prêt pour la revue, hein, euh, à vos ordres. Euh... Général. Vous l'aurez compris, euh, c'est la deuxième partie de j'ai fait l'armée. Beaucoup d'engouement autour de cette vidéo, enfin en tout cas de la première, la première partie, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Ça s'affiche dans un coin à gauche à droite. En tout cas, voilà, euh, vidéo euh, que je mets du temps à faire, parce que voilà, forcément, ça prend du temps, ça se prépare, un minimum. Vous le voyez, j'ai revêtu euh, l'uniforme. Euh, D'ailleurs ça fait bizarre de le remettre. Bah, la poche je vous donne une bière mais sinon euh, mais sinon voilà je j'ai l'impression que j'ai un, un peu grossi parce que je me sens un peu plus serré dedans donc voilà donc bienvenue pour cette deuxième vidéo dans cette vidéo on va aborder d'autres points euh, on va aborder un, deux parties dans un premier temps on va parler de ce que j'ai bien aimé à l'armée donc euh, différents points et dans une deuxième partie on va aborder les points que j'ai peut-être moins aimé parce que forcément il y en a et puis on conclura euh, sur ma décision euh, pourquoi j'ai quitté l'armée on fera une petite synthèse de ce que j'ai c'est parti, merci de me regarder. Vous êtes sur ma chaîne. Flomen se ramène. Alors ça y est, on va commencer. Je tiens juste à préciser que là, par exemple, j'ai la barbe, j'ai les cheveux longs, je suis en treillis. Euh, ça, dans la vie, c'est pratiquement impossible. Hein, euh, cheveux, c'est voilà, pas très, pas très long. Barbe, c'est euh, rasé, surtout si vous êtes première classe. Le, le bas de jogging en dessous, hein, on, on oublie. On, on oublie aussi. Hein, c est, c est pas, ça se fait pas. Alors, alors c'est parti. Qu'est-ce que j'ai aimé à l'armée? Alors, bien sûr, je plaisante. Qu'est-ce que j'ai aimé? Une chose principale. C'est aussi cette chose-là que j'étais venu chercher à l'armée. C'est tout simplement la fraternité. Je pourrais pas le nier. À l'armée, j'ai fait de super rencontres. J'ai rencontré des gars formidables. Et pas que des gars. Parce que l'armée, c'est aussi des femmes. Ça aussi, il faut le mentionner. C'est important. C'est une bonne chose. Mais voilà, j'ai rencontré des gens vraiment formidables. Et, euh, et voilà, on s'est tous soutenus. On s'est serré les coudes, comme on dit. Parce que, bon, voilà, à l'armée, surtout quand on fait ses classes, on passe pas forcément des moments extrêmement agréables en termes de fatigue, en termes d'efforts. De, Donc là, forcément, euh, ça crée des liens, hein. on se soude, se serre les coudes, et euh, forcément j'ai rencontré des gens euh, vraiment superbes assurément de très bons souvenirs euh, parce que voilà, c'était à la base que j'étais venu chercher, et c'est ce que j'ai réussi à trouver là-bas, on était comme fédérés on était tous ensemble et ça c'est vraiment quelque chose de, de très impressionnant, et c'est vrai que c'est certainement première fois que j'ai vécu ce genre de choses et peut-être même la dernière, parce que je suis pas sûr de rencontrer ça dans le monde civil, en tout cas pas quelque chose d'aussi fort, et ça c'est vrai que euh, là encore, quand j'ai Pense, c'est véritablement les meilleurs souvenirs que je garde euh, de mon expérience à l'armée. Alors, bien évidemment, il euh, y a d'autres intérêts, en tout cas, il y a d'autres choses que j'ai bien aimées à l'armée. Là, on va parler un petit peu plus des pépettes. C'est euh, tout simplement la sécurité de l'emploi. Oui, forcément, quand on est à l'armée, on est sous contrat. Donc, à moins de faire une connerie vraiment incroyable, euh, on se fait pas virer comme ça. Alors, c'est vrai que ça, c'était un très bon point à l'armée. Au-delà du fait qu'on soit logé, nourri, euh, presque blanchi, ça a été quand même une très bonne chose. On peut dire en quelque sorte que l'armée, c'est ma réelle première grosse expérience professionnelle. Et pour le coup, c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça s'est plutôt, plutôt bien passé. Autre point important, c'est vrai que à l'armée, comme on l'entend souvent, l'armée, les valeurs, à la rigueur... Donc c'est sûr que ça, euh, ça va aussi être et c'est un atout important à mettre, par exemple, sur un CV. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui, à coup sûr, au-delà du fait que ça m'a apporté beaucoup pendant ces deux années, bah, ça va rester et ça va forcément être un atout aussi pour la suite de mon parcours professionnel. Et donc, forcément, c'est une très bonne chose. Alors malheureusement, euh, euh, en termes de choses que j'ai aimé à l'armée, on va presque s'arrêter là. C'est vrai que, bon, en même temps, si j'avais aimé beaucoup plus de choses, je serais certainement resté à l'armée. Donc là, on va plutôt passer du côté obscur, là où je vais aborder des sujets qui m'ont pas forcément plu. Alors, qu'est-ce qui a été moins plaisant Alors, très sincèrement, le statut de première classe. Alors, qu'est-ce que c'est de première classe euh, Donc, c'est pas un grade, c'est une distinction. On va dire que c'est le premier échelon après avoir été moquette, c'est-à-dire quand on a aucun graton, on est, on est ce qu'on appelle entre guillemets, euh, entre nous, euh, moquette sans langue de bois, bah ça veut dire que vous n'avez réellement, je caricature un peu mais euh, vous n'avez aucun droit et vous avez beaucoup, beaucoup, voire que des devoirs, alors c'est vrai que c'est pas quelque chose que, que j'ai forcément aimé comme statut même si j'étais conscient qu'en arrivant à l'armée en tant que militaire du rang, c'est à dire vraiment euh, en bas de l'échelle, voilà on n'allait pas mourir les bras, eh hey, salut viens vite <rire> Vas-y je me mets au garde à vous pour toi là vas-y Non je, je, je sentais que ça allait être forcément je débutais en bas de l'échelle donc ça allait être plus compliqué que ça Mais c'est vrai que euh, le rapport à la hiérarchie est du coup un peu euh, compliqué il faut l'avouer On a plus l'impression d'être un larbin de service oui c'est un peu bizarre à dire, mais c'est le cas, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti vis-à-vis -vis de la hiérarchie, donc vis-à-vis -vis des plus haut-gradés. On oublie rarement le statut de première classe, on oublie rarement euh, qu'on est euh, en dessous des autres. Ne serait-ce que déjà dans nos activités au quotidien, là je vais parler forcément des, des TIG, hein, c'est important, donc TIG, Travaux d'intérêt euh, général. Le quotidien de militaire, la réalité c'est vrai qu'il y, y a des grosses phases euh, de ménage, ce genre de choses. Moi je veux bien comprendre hein, qu'on euh, est dans un environnement collectif, donc il faut entretenir les locaux forcément. Mais et c'est fait d'une certaine manière, on a vraiment l'impression d'être encore une fois rabaissé mais complètement, là je vais caricaturer encore un petit peu mais assurément j'ai touché plus de fois un balai que mon FAMAS. FAMAS, fusil d'assaut de la manufacture d'armes de Saint-Etienne. Voilà, là c'est culture d'homme du monde mais voilà et c'est véridique. Le, le balai, la serpillière, le saut. Euh, là euh, je suis au taquet. Hein. Si vous avez besoin que je vienne faire du ménage chez vous, n'hésitez pas, je suis qualifié. Hein. Je se lever à 6 heures du matin pour, pour aller nettoyer un putain de couloir, désolé mais euh, voilà hein, c'est chiant il y a une sorte un peu d'injustice aussi à ce niveau-là et c'est vrai que au quotidien faire le ménage t'as l'impression tu tu t'es engagé pourquoi enfin mais je veux dire voilà moi à la base j'ai pas signé pour faire femme de ménage sinon euh, bah j'aurais fait femme de ménage enfin homme de ménage nettoyer avec le, le matériel que nous attention ah oui ah oui très important oula attention si vous vous engagez à l'armée faut prévoir un, un, un budget euh, outil outil pour faire le ménage hein, parce que on va vous fournir du, du matériel hein, euh de vraiment de très très grande qualité pour que tu sois en total confort avec euh, la maîtrise du balai, grosse souplesse grosse souplesse au niveau euh, de la des hanches grosse souplesse, ça se travaille, il faut s'échauffer c'est important, non mais forcément voilà, moi je trouve sincèrement que c'est grave on, on devait nous mêmes euh, s'acheter le, le matériel pour euh, pour faire le ménage oui c'est l'armée c'est comme ça, et euh, donc enfin bon, mais voilà, après si, si vous aimez le ménage euh, engagez-vous dans l'armée. hein c'est vous allez vraiment évoluer, vous allez atteindre un, un niveau euh, de, de nettoyage vraiment top, topissime, au top voilà donc là c'est vraiment déjà le premier point donc en, au delà du fait que ce soit le rapport à la hiérarchie et euh, le statut de première classe, voilà, ça m'a vraiment pourri, euh, pourri un peu l'expérience, les, les, les TIG euh, tout le temps à, à 6h du mat', fin, des trucs, fin, des, des fois je, je câblais, je câblais, c'est oh, incroyable. Mais bon, tout ça pour dire que, euh, voilà, le statut, les activités au quotidien, alors après je dis pas, mais euh, on rentre rapidement dans une routine, on a l'impression que le métier de militaire c'est quand même quelque chose de très varié, qu'on va jamais réellement faire la même chose tous les jours, et au final on, on se rend compte que la routine elle, elle, elle s'installe carrément euh, et elle est déprimante cette routine. Elle vraiment déprimant c'est pas évident à euh, vivre au quotidien il y en a qui, qui, qui le vivent plus ou moins bien ça dépend aussi de la personnalité mais euh, c'est vrai qu'on en arrive vite à se dire voilà euh, j'ai fait le tour surtout quand on est euh, du coup au régiment alors j'ai pas forcément tout le temps été au régiment mais euh, quand on même quand on va à gauche à droite on se fait rattraper par cette espèce de routine quotidienne lever manger tig enfin euh, coucher dodo alors c'est très bien il y en a qui vont qui vont aimer mais voilà attention si on vous dit que le métier de militaire c'est c'est pas il n'y a pas la routine qui s'installe c'est faux on se couche ce soir en, en étant frustré, frustré de cette journée qui au final n'a rien apporté on n'a on, on aucune plus-value euh, quand on va se coucher on se dit putain ouais ok une journée de plus quoi ça peut être déprimant au delà du fait que euh, forcément on vit pas dans un hôtel 5 étoiles, ce que je ne demande pas hein, forcément, euh, voilà il y a, y a des, souvent des problèmes de locaux, dans les locaux dans lesquels vous allez vivre, enfin en tout cas voilà ça, ça peut être pour certains euh, compliqué, je parle pas d'insalubrité mais euh, j'ai des souvenirs dans ma tête de couloir euh, où dans tout le couloir ça sent la pisse et pourtant euh, euh, le couloir, c'était pas les toilettes, quoi. Vous avez peut-être, si vous vous engagez ou si vous êtes déjà engagé, peut-être que vous avez euh, de la chance d'être dans des bâtiments récents, des bâtiments qui sont bien entretenus. C'est pas la chance de tous, et c'est vrai que l'armée, on sent quand même une certaine précarité. J'emploie des grands mots, mais c'est vrai que. Il y a, y a des locaux, enfin, tu te dis, euh, bon on, on y vit en plus. On vit 24 heures sur 24, pratiquement 7 jours sur 7 dans ces locaux. Il y en a qui vivent 7 jours sur 7 dans ces locaux, hein, qui restent là le week-end. Tu te dis que voilà, il y a un souci. Après, voilà, c'est un petit peu au petit bonheur à la chance. Hein, si vous êtes dans un tel ou tel régiment, tel ou tel casernement, voilà. Vous pouvez avoir de la chance d'être dans des locaux agréables à vivre. Ça n'a pas toujours été le cas. Et ça, encore une fois, ça reste un souvenir pas forcément très agréable que j'ai pu avoir. C'est con, hein, parce que cette vidéo, elle est un peu déprimante, là. Hein on déprime beaucoup. En enfin, plus, là, avec ce qui suit... On... Ouais. l'éloignement des proches hein, voilà, hein, ça c'est forcément aussi quelque chose de pas forcément très agréable à l'armée la plupart du temps vous serez pas forcément à côté de chez vous, moi j'étais pratiquement à, à 250 km de chez moi donc le soir imaginez absolument pas rentrer, hein, le week-end ok pourquoi pas, euh, que ce soit en train ou en voiture ça peut se faire mais voilà, l'éloignement forcément je parle pas forcément de la famille mais même des proches, des amis, une certaine distance s'est créée, là en quittant l'armée j'ai vraiment eu l'impression de revivre à ce niveau là euh, de vraiment euh, avoir l'occasion de plus souvent voir mes proches, d'être peut-être même psychologiquement et au niveau de mon état de, de fatigue plus à même de vouloir aller vers les autres parce qu'avant c'est vrai quand tu es fatigué tu pas envie t'as pas envie de te sortir de ton train train t'as pas envie de te dire voilà tiens je vais, je vais ce week-end je suis crevé bah je vais aller quand même les voir c'est compliqué c'est pas évident même si voilà un, un manque peut s'installer par vis-à-vis -vis des proches c'est pas toujours simple à gérer en tout cas donc voilà euh, très important de se dire que on est souvent éloigné de nos proches et ça fait partie des inconvénients de ce métier malheureusement mais après, vous pouvez avoir de la chance, encore une fois, euh, j'avais des connaissances, moi, euh, qui, qui, voilà, ils habitaient à une cinquantaine de kilomètres de chez eux. Ils étaient pas chez eux, mais presque, quoi. Donc, euh, voilà, après, encore une fois, ça dépend, c'est au cas par cas. Voilà, donc, euh, on arrive bientôt à la fin de cette longue et peut-être pas très claire vidéo, mais en tout cas, j'essaie de faire au mieux. Si on devait conclure, voilà, donc, j'ai quitté l'armée fin novembre euh, 2018. Pour tout, voilà, j'ai pesé le pour et le contre. Euh, je me suis engagé, je m'étais engagé pour deux ans au sein de l'armée de terre. Je me suis dit que j'étais encore jeune, j'ai 22 ans, je me suis dit que j'allais euh, complètement me réorienter, que l'armée, au final, en général, ça resterait une bonne expérience, comme je l'ai dit, et puis même vis-à-vis euh, -vis des autres, ça, ça montre que vous avez pas forcément eu peur d'affronter la difficulté, et ça, forcément, c'est une bonne chose, aussi bien vis-à-vis -vis des autres que pour vous. Et, euh, voilà, sinon, comme je vous l'ai dit, je pèse le pour et le contre, et j'ai décidé de, de quitter l'armée, reprendre mes études, dans un un domaine qui est plus en accord avec mes passions qui est l'informatique les nouvelles technologies donc voilà je regrette absolument pas euh, d'avoir signé que deux ans euh, petite pensée forcément euh, pour ceux qui ont signé plus longtemps et qui sont obligés obligés d'assumer leur contrat et donc du coup d'aller au bout grosse pensée forcément à eux j'ai forcément une grosse pensée pour mes collègues et amis qui eux sont restés au régiment sachez forcément que je garderai de grands souvenirs de vous. Et dans cette vidéo, même si, voilà, elle n'a pas forcément été très très joviale, je tiens aussi à rendre hommage à un de mes chefs de section qui, dernièrement, euh, nous a quittés bien trop tôt. Euh, forcément, j'ai une pensée pour euh, ses proches, et puis je sais que mes collègues, euh, eux aussi, ont été touchés par cette disparition, donc voilà, je tenais juste à lui rendre hommage. Sans transition, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Abonnez-vous à la chaîne pour retrouver toutes mes futures vidéos. N'hésitez pas à à me rejoindre sur mon compte Instagram, j'y suis comme d'habitude très actif. Et puis d'ici là, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, c'était Flomen Sur la allez, ciao